Bonjour, je m'appelle Fabien et puis euh, nous sommes ici à Dijon pour une journée de l'accessibilité euh, et nous sommes dehors actuellement et cet après-midi, ce matin et cet après-midi nous, euh, nous allons à la recherche des lieux donc accessibles avec l'association euh, J'accède. Alors je suis Emmanuel Sylvestre, je suis la, le professeur de Fabien qui a organisé cette sortie. Donc on on l'a organisé et préparé en cours d'information et communication avec toute la classe. Toute la classe a été dès le départ partante pour faire cette opération. et donc aujourd'hui c'est le grand jour, nous sommes à Dijon et on parcourt toutes les rues du circuit qu'on a prévues. Voilà, et tout se passe bien. Après je m'appelle Angelo Toco. Je suis adhérent à l'APF. Je suis ici invité par Fabien qui m'a contacté pour dire que l'accessibilité c'est très important pour nous. Pourquoi Parce que d'une part, ça nous rapproche des autres. Ça nous coupe l'isolement qu'on a par notre handicap. Je prends un double isolement, l'isolement par l'handicap et l'isolement par l'activité. Parce que faut vous dire une chose, c'est que nous, par exemple, si Fabien veut m'inviter à manger, et bien, on verra par rapport à l'activité. Et pas par rapport à ce que j'aime, ce qu'on aime. Donc c'est important que et je, je salue l'école qui est vraiment est là, qui avec nous et ensemble, on, on est citoyens ensemble. Voilà. Anna et voici Marnie, Souvent, on ne faisait pas attention sur dans les restaurants si c'était as assez petit ou pas on n'a pas ce problème là, on faisait pas trop attention alors que maintenant là, on a bien étudié chaque restaurant, chaque, chaque café et puis on a vu comment euh, c'était comme quoi c'est difficile pour, pour eux, quoi. on s'est mis à leur place en faisant ça pendant toute la journée. Oui, bah écoutez, bon, la pharmacie est accessible euh, aux handicapés et euh, aux gens qui sont en fauteuil, puisque, euh, comme l'a dit votre, votre jeune, euh, il y a un petit ressaut, je pense, d'un centimètre ou un centimètre et demi, et des portes qui doivent faire deux mètres de, de large. Donc, pour accéder à la pharmacie, il n'y a pas de problème. J'ai un ami qui vient me voir régulièrement en fauteuil roulant et qui vient me voir dans mon bureau au deuxième étage parce qu'il y a un ascenseur pour accéder au premier étage service orthopédie. Et donc, à fortiori, à, à, à mon bureau, euh, voilà, la pharmacie est accessible. Et est-ce que depuis que votre établissement est accessible, vous avez remarqué qu'il y avait plus de personnes euh... On a beaucoup plus de personnes. Mmh. Une poussette c'est pas un handicap mais depuis ben, qu'on a si fait oui. les travaux, les, les, les mamans avec les poussettes rentrent, les gens avec les fauteuils roulants rentrent, et puis ma foi, voilà, ça se passe, ça se passe bien. D'accord, mmh. bah, merci beaucoup monsieur. De rien. Et oui, aujourd'hui nous avons fait un exploit puisque nous avons fait 152 lieux quand même sur Dijon en moins de 5 heures avec 30 personnes. On peut quand même dire que les commerces, malgré tout, restent accessibles. Les commerçants sont assez agréables à notre venue. Et nous avons réussi à leur distribuer sans trop de difficultés les guides de J'accède. Et nous avertirons bien sûr la presse de cette information. Et je suis sûr qu'elle s'en réjouira.